et mercredi, pour l'Europe, la Lune sera dans la Vierge, votre dixième maison, faisant des trigones avec votre gouverneur Jupiter, avec Saturne, Pluton et le Soleil dans votre deuxième maison. Mars, qui influence l'action, est dans votre signe. Habituellement, quand la Lune est dans la dixième maison, la période serait délicate, mais les beaux aspects que fait la Lune et les emplacements des autres planètes Rende cette période productive au niveau professionnel. Vous focaliserez sur votre boulot et vous voulez atteindre un niveau de sécurité d'emploi. Ou un niveau de sécurité de revenus aussi. Et vous travaillez fort pour atteindre vos buts et vous connaissez très bien ce que vous voulez. Continuez, vous êtes sur la bonne voie mercredi PM, jeudi et vendredi AM pour le Québec et je, jeudi et vendredi pour l'Europe la lune sera dans la balance. Dans votre onzième maison, des dépenses nécessaires s'imposeraient relativement à votre foyer peut-être ou relativement aux besoins familiaux euh, ou à vos projets ou votre commerce ou euh, pour le réseautage. Il faudrait bien examiner vos choix et calculer pour respecter votre budget afin que vous ne finissiez pas dans le regret. Donc, il faudrait vraiment euh, être attentif aux dépenses durant cette période. Au niveau de la nature du temps, cette période serait convenable pour euh, faire des réunions, pour euh, même avoir des réunions d'amis ou euh, des sorties avec les collègues. C'est très convenable pour les activités de groupe. Vendredi pm, Samedi et dimanche pour le Québec et samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans le scorpion, votre douzième maison, une fin de semaine qui serait convenable pour vous reposer et vous ressourcer, ainsi que limiter vos interactions avec les gens, surtout avec les provocateurs. Au niveau intime, si vous étiez dans une relation saine, votre amour et affection seraient exprimés à travers des rapports sexuels exaltants. Mais dans une relation tendue déjà, cela y rajoutera la frustration sexuelle. Alors, dans ce cas, essayez de ne pas trop focaliser sur vos désirs sexuels et relâchez ces désirs en faisant du sport ou du yoga. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers sagittaires.